Lui, hein. ah non, tu je... m'as dit que tu t'étais réservé pour aujourd'hui. Ah, pour aujourd'hui. Ah, notre chef, oui, tu vas bien Oui, ça va. Je vois ça. Tu hein. t'es bien reposé, hein. proposer. Toi. Il m'a dit, il n'y a pas, mais pas parlé. Tout pour aujourd'hui. <rire> <rire> Alina, tu, tu, je te laisse commencer oui. par courtoisie. Oui. Félix, et je conclurai. Mais, en, en, en anglais. Oui, en anglais. Oh, ok, merci. C'est uh, un a, a moment très important. Nous sommes are ici pour to ce qui has développé comme une très dangereuse divergence entre les économies avancées et les pays en We have l'Afrique. Nous devons to the strong development Africa had before COVID, for Africa and for the rest of the world. And we have to put our resources strongly behind growth and social improvements in Africa. For us at the International Monetary Fund, what it means is extraordinary action. With the support of our members, we are putting forward a $650 billion dollars new allocation of special drawing rights, lifting up reserves everywhere, lifting up reserves in Africa. Africa this year is expected to grow only 3.2 percent. The rest of the world, 6 percent. We have to boost growth, public and private investments in Africa. And we can do that by mobilizing financing from international organizations, from bilateral donors, and of course, from the countries themselves. We have the ambition to bring special drawing rights from countries like France that have strong positions to own land to Africa. And I am confident this is going to materialize for the sake of Africa, but also for the sake of all of us. Because growth and stability in Africa means prosperity and stability in Europe. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le Président. Président, tu sais qu'il dit Bien, merci. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique. Nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour pour l'Afrique, sauver l'Afrique, qui a été frappée très durement par euh, cette pandémie, qui a laissé nos économies euh, exsangues, euh, car nous avions dû consacrer tous les moyens euh, que nous avions, les peu de moyens que nous avions, à combattre, la, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risqueraient malheureusement d'être insuffisantes. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons augmenter, euh, obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Euh, hier, euh, au dîner nous offert par euh, Emmanuel Macron, il a, nous avons visé le cap des 100 milliards. Euh, ce sera déjà ça, ce ne sera pas encore... Euh, euh, l'objectif la, la, la, poursuivi, mais c'est déjà euh, ça. Ensuite, euh, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui, serait, euh, qui pourrait nous aider à pouvoir faire face euh, aux crises de ce genre. Parce que vous avez vu, l'Europe a su très vite euh, euh, renflouer les moyens pour euh, relancer ses, et protéger ces entreprises, relancer son économie. Tandis que chez nous, euh, ça a beaucoup balbutié, parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre euh, d'imprévus. Donc euh, nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme euh, aller dans le sens du New Deal proposé par euh, le président français euh, pour permettre euh, à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin euh, en infrastructure, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les, les moyens, euh, les investissements dans, dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique En tout cas, nous sommes très heureux de nous retrouver ici euh, parce que nous pensons que c'est une opportunité qui nous est offerte de pouvoir faire parler euh, l'Afrique et de pouvoir proposer à nos amis européens, nos traditionnels Partenaires, comment est-ce que nous pouvons ensemble expliquer au reste du monde comment revoir le, le, le paradigme, comment revoir le fonctionnement des choses Merci beaucoup. Merci infiniment. Écoutez, ce sommet de Paris pour le financement des économies africaines, c'est à nos yeux le sommet de l'urgence et de l'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vacciné au monde. Une urgence économique et sociale. Madame la directrice générale vient de rappeler, le président du aussi, il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la, de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025, 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis, en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive, et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons, en effet, de proposer une nouvelle donne, et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20, et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne, dans ce partenariat constant avec nos frères africains. C'est d'abord de vacciner plus et encore davantage. Il y a un an, nous avons lancé l'initiative COVAX, objectif de vacciner 20 de la population. L'Union africaine a lancé l'initiative AVAT pour monter à 30 Nous devons viser un objectif de 40 de la population vaccinée. C'est faisable, et c'est faisable en 21 si nous mobilisons les financements tels que proposés par le FMI et si, collectivement, nous nous mettons en capacité de réallouer, de racheter plus de doses et de produire avec l'Afrique. Des propositions fortes ont été faites que soutient la France, qui consiste justement à aménager les règles de propriété intellectuelle et à permettre les vrais transferts de technologies qui mettront en capacité le continent africain de produire aussi davantage de vaccins. La deuxième chose pour y répondre, c'est en effet ces droits de tirage spéciaux. Et nous défendons l'idée que les pays les plus aisés plus, puissent réallouer leurs droits de tirage pour qu'ils aillent vers les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, pour que les 33 milliards d'aujourd'hui deviennent 100 milliards, et surtout pour que nous puissions mieux les utiliser, c'est-à-dire les allouer à la Banque africaine de développement, innover en termes de financement, et accompagner aussi cette ambition des financements que nous allons mobiliser grâce à la Banque mondiale, car c'est un mix, évidemment, de prêts de financement en subvention qu'il est important de, de mobiliser. Plus largement, nous avons vu qu'il faut réno rénover les règles de gouvernance économique et financière pour le continent africain. Aujourd'hui, il y a la pandémie, il y a d'autres pandémies qui touchent l'Afrique depuis trop d'années, cette crise économique et sociale et l'épicentre du terrorisme international qui est en train de se déployer en Afrique. C'est pourquoi il est impérieux de pouvoir actualiser nos règles financières en prenant en compte cette charge de sécurité qui pèse sur beaucoup d'États africains, mais aussi en ayant une doctrine africaine de la bonne gouvernance et le rôle de l'Union africaine est au combien important en la matière, consistant à utiliser cet argent vers la priorité, la sécurité quand il faut lutter contre le terrorisme, l'éducation, la santé, le développement durable, le développement des opportunités économiques. Enfin, ceci se complète évidemment par la construction d'un cadre d'affaires stable pour pouvoir mobiliser l'investissement privé. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous allons lancer une alliance inédite en la matière. Nous avons hier déjà commencé ce travail et c'est le fruit, depuis plusieurs mois, d'un effort important. Et l'idée est de mobiliser beaucoup plus les investisseurs et entrepreneurs du secteur privé, africains et non-africains, pour pouvoir, en quelque sorte, fertiliser ces réformes et accompagner ces financements publics. Chacune de ces composante fait partie d'une stratégie qui est cette nouvelle donne pour l'Afrique. Je crois que si nous arrivons dans les semaines et les mois qui viennent à nous mobiliser sur cette base, nous aurons les capacités non seulement de répondre à l'urgence que j'évoquais et d'éviter le pire, mais surtout de faire de cette situation une chance pour répondre à des problèmes que nous voyons depuis longtemps, mais que nous tardions à régler au fond et avec des outils adaptés. Donc voilà ce dont nous allons encore travailler cet après-midi avant de vous rendre compte tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. On y va.